Ha, ha, ha, quand papa aura fini. Il fait un gâteau au chocolat Peut-être, mais de toute façon tu n'en auras pas. C'est une surprise, rien que pour Julie et moi. Et pourquoi que pour vous Maman a dit que il faut que je mange parce que je suis en pleine croissance. Oui, mais papa dit que tu es trop gourmand. Et c'est lui qui décide puisque c'est lui qui fait le gâteau. Voilà, c'est au four. Ce délicieux gâteau vous attendra à la fin de la course d'orientation. Ce sera votre récompense, mais attention, mesdemoiselles. Si vous tardez trop, moi, je le mange. Alors ne traînez pas. Le premier indice se trouve sous le grand chêne. À mon top. Mon fils veut faire la course. Non, Alain. Papa l'a organisé pour Julie et moi. Et puis tu es trop petit. Ben, justement, si je mange du gâteau maintenant, je serai en, en pleine croissance pendant la course. Allez les filles, soyez plus gentilles Et puis quand il y en a pour deux, il y en a pour trois Oui mais il va se perdre et on passera notre temps à le rechercher Même pas vrai Et comme il est plus petit, vous pourriez même lui laisser un peu d'avance Comme ça, vous seriez tranquilles toutes les deux Bon, mmh, d'accord Allez vite patapat si on se dépêche, on arrivera les premiers C'est un indice ça Un bâton, un marron un bâton, un trait, un rond. Alors, un bâton, euh, c'est grand. Et un marron, ben, c'est petit. Alain doit avoir assez d'avance maintenant. Et si on attend trop, le gâteau va être trop cuit. Tu as raison, Julie. À vous de jouer. <rire> Un petit pas! Je suis sûre que les filles, elles trouveront jamais. Les filles, c'est trop bête. <rire> Tiens, voilà l'indice! Euh, alors, bâton, ça commence par un B. C'est la deuxième lettre de l'alphabet. Marron, c'est un M. C'est la. Euh. À moins que ce ne soit une châtaigne. Et du coup, c'est un C, c'est la troisième lettre. Ou alors, en fait... Mais non, Julie, tu compliques tout. Ça doit être plus simple. Oh, J'ai compris. Un bâton, un grand pas. Un marron, un petit pas. <rire> Hibou? Mais oui C'est la maison d'un hibou ça J'espère qu'il va pas mordre Si c'est ce que je lui ai dit, eh ben rien Enfin, j'ai pas dit rien, hein. j'ai rien dit La tête qu'elle a fait Hé, hey, regarde On dirait un indice Oh, il est à moitié effacé J'espère que ce n'est pas un coup d'Alain Non, ça c'est un sanglier Non, attends, attends Ce n'est pas plutôt... un arbre Hé hey, Il faut suivre le sens de la flèche mais non, ce cœur a été gravé par des amoureux. Ce n'est pas mon papa qui a fait ça. Là, c'est toi qui complique tout. La flèche, elle dit par là, alors on va par là. Oui, mmh, j'espère que tu ne te trompes pas. Non, pas ta il Efface pas celui-là. J'ai pas encore compris l'indice. Deux. Droit... Euh, trois à droite... Et quatre... En avant Pff, Trop facile <rire> Oh Je ne vois rien Et toi Oh Je crois que j'ai trouvé ils vont vers le petit sentier. Oh, mais non Viens, on fait demi-tour. On a dû rater un indice. Je suis sûre d'avoir raison. C'est forcément le bon chemin. Non, Julie. Moi, je suis sûre qu'on se trompe. Hey Viens Alain, tu t'es débrouillé comme un chef Il est où le gâteau ben, Pour le gâteau, on attend les filles, non Feu. Mais elles vont mettre des, des milliards d'années Au moins, <rire> voire plus Oh zut Julie Tu vois bien que ce n'était pas le bon chemin Il suffit de faire demi-tour pour retrouver la piste et puis voilà Je te signale que ça je l'ai déjà proposé il y a une demi-heure Chut T'as entendu C'était quoi je ne sais pas, sûrement un arbre qui craque. Ah si c'est un arbre, il est drôlement poilu. Et puis il a des grosses dents. <rire> que s'en aille. Oh, mais qu'est-ce qu'elles font Ben, euh, peut-être qu'elles ramasse des fleurs ou des champignons. Tu sais, c'est des filles, hein. Bon, on va pas passer la nuit ici. Eh bien, tu n'as qu'à lui faire peur. Après tout, ce n'est qu'un cochon avec des poils. Gauche en poil va-t'en Gauche en poil va-t'en Gauche en poil va-t'en Gauchon poil va-t'en Gauchon poil va-t'en Ça a marché Ça a marché Ça a marché oh D'accord, ça a marché Mais il n'y a pas de quoi en tomber à la renverse Là, ça devient inquiétant. Alain, les indices étaient clairs pourtant, non Ah oui, oui, oui, c'était très bien, papa. Ben, moi, je peux aller les cercer si tu veux. Si j'ai réussi à faire le parcours à l'endroit, je peux aussi le refaire à l'envers. Ouais, il commence à se faire tard quand même. J'ai pas trop envie de te laisser repartir tout seul. Mais je suis pas tout seul. J'ai pas ta pouce. Oui Allez, viens, mon sien. <rire> Lundi. Allez, cherche Patapouf Cherche les filles ah, là. Aïe Oh là là, ma pauvre Julie Ton pied te fait mal Ce n'est pas mon pied qui me fait mal, ce sont les cailloux Oh, décidément, c'est plus une balade en forêt, c'est un parcours du combattant. Il quoi un lui. Ah oh, patapouf. Tu nous as fait une de ces peurs. Ah, vous êtes là. Ah, ah vous voilà. Alain et Patapouf, on était complètement perdus mmh. Je pense plutôt que sans Alain, vous auriez déjà terminé le gâteau. Je me trompe mmh. Je suis désolée. Moi, je ne voulais pas que vous soyez perdus. Je voulais juste arriver le premier, pour vous prouver que vous n'étiez pas tout petit. Ah, j'en étais sûre C'est toi qui as effacé les dessins sous le chêne. Je ne suis pas très content, Alain. Non seulement tu as triché, mais en plus, ça aurait pu être dangereux pour Martine et Julie. Mais c'était dangereux. On a été ensevelis dans des sables mouvants et on a dû combattre une horde entière de sangliers agressifs. Oh Julie En tout cas, les émotions ont sacré. On n'avait pas parlé d'un gâteau. <rire> une tarte au citron Merci papa Bah Le citron n'aime pas ça, c'est acide. Désolé pour tes papilles, Alain, mais au départ, le jeu était réservé aux filles. Privé de gâteau, c'est la punition idéale pour ta bêtise. <rire> mmh, tout ça pour ça, c'est pas vu. <rire>